Et pour toi, mais avant, abonne-toi et like la vidéo. Tu veux faire évoluer ton business Trois livres à lire cette année pour créer une sacrée différence dans tes finances et dans ton business. Rappelle-toi, je ne te donne rien que je n'ai pas testé moi-même. Le premier livre que j'ai lu et qui m'a complètement bluffé, c'est celui de Simone Senek Start with the Why incroyable mais vrai, c'est beaucoup de gens en fait s'attardent sur le pourquoi, euh, le comment je vais faire. Et dès que vous dites comment je vais faire quelque chose, comment je vais mener mon entreprise, comment je vais mener mon projet, et eh bien ça vous amène des émotions négatives, de la peur, de la frustration, de l'angoisse, des doutes, etc. Par contre, quand vous apprenez à shifter votre mindset, quand vous apprenez à complètement reprogrammer votre cerveau en commençant vos projets, quels qu'ils soient, petits comme grands, par pourquoi Vous allez voir de la magie s'opérer. J'ai réalisé des choses exceptionnelles dans ma vie, interviewer des personnalités incroyables aux états unis et ailleurs dans le monde, faire des séminaires avec 2000, 3000 personnes, juste beaucoup grâce à ce why. Le deuxième livre a été pour moi une révélation. C'est le livre de Timothée Ferris, La semaine des 4 heures. Ça m'a changé ma perception du temps et ça m'a changé ma perception d'elle. pour réussir il faut travailler très très très très dur. Avec ce livre vous allez réaliser que vous allez pouvoir apprendre à travailler plus intelligent, en consacrant moins de temps mais en réalisant beaucoup plus de choses et en vous dégageant du temps. La semaine des 4 heures, un must read cette année. Vous vous noyez dans un verre d'eau la fin de journée pour vous, vous êtes complètement fatigué parce que vous avez l'impression que vous avez trop puisé en vous avec énormément de stress. Un livre que je recommande « Getting Things Done » de David Allen. Il va vous éduquer à comment faire les choses sans procrastiner et sans vous épuiser. Trois livres à mettre au service de tes ambitions, à mettre au service de ton business pour faire décoller ton année et tes finances. Alors, si toi aussi, tu as lu un livre dans le business qui t'a énormément impacté, qui t'a fait avancer, qui a peut-être propulsé ton business ou tes finances à un niveau supérieur, prends la photo de ce livre et envoie-le en message pour pouvoir le partager avec toute la communauté. C'était la chaîne. je suis là pour libérer votre potentiel. Haiderouan et lifecom.